Le foie gras. Le foie gras. Ah. Si, de la foie gras hein. Ici, en France, on est fiers de nos valeurs et on les défend. Moi, je fais râbler du foie gras. Du mi-cuit Oui, du mi-cuit. C'est pourquoi nous produisons notre foie gras dans le plus pur respect de la tradition millénaire de nos campagnes. Afin de toujours plus vous satisfaire, nous écartons les canetons femelles, car leur foie est un peu moins bon à manger. Elles seront éliminées dans le respect de la législation en vigueur les oiseaux sont logés avec le plus grand confort. Un animal qui souffre ne saurait faire un bon produit. Le gavage se fait avec délicatesse, parce que nous savons bien qu'un animal qui n'est pas heureux, c'est un animal qui n'est pas, pas bon à manger. Et bien sûr, les animaux sont tués avec le plus grand respect. Selon des méthodes indolores, rapides et propres, qui sont sévèrement contrôlées. Bien plus qu'une tradition, le foie gras du Sud-Ouest est un véritable art de vivre. Les euh, éleveurs ont fait de gros efforts pour respecter euh, toutes les conditions qui leur étaient imposées pour le bien-être animal. Et nous avons donc une production qui est à la fois respectueuse et en même temps qui est exigeante au plan de la qualité. Le foie gras, c'est une grande production française.